Jolie nana recherche jolito. Jolie jo. nana recherche jolito. Jo. Jo. Comment faire fait? fait? Je suis pas très miteur. Moi j'ai le truc. Sans oh. les pipo ouais. Les pipo Où y'a Tu vas pas me manquer, toi qui il me connaître. T'es rempli de charabia. Tu sauras plus rien de moi. Tu peux pas supporter. T'as osé me comparer. Je vais tout gagner. C'est Ma la, mais, mais qui, qui va, va se me négliger? négliger? Vu pas me négliger!